Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Draw. Nous allons voir comment le menu Modifier Forme nous permet de combiner des objets pour en créer de nouveaux. Le menu n'est actif que si au moins deux objets ont été sélectionnés. Il est alors également disponible en menu contextuel. Nous avons au départ... 8 formes. Fusionner crée un nouvel objet. Le remplissage de l'objet fusionné est celui de l'objet se trouvant le plus en arrière. Soustraire crée un nouvel objet dont la forme correspond à la portion de l'objet se trouvant le plus en arrière qui n'est pas recouvert par aucun autre objet situé plus en avant. Là encore, le remplissage est celui de l'objet se trouvant le plus en arrière. Et pour finir, Intersecter créer un objet dont la forme, évidemment, est l'intersection des objets avec le remplissage de l'objet le plus en arrière. Le guide utilisateur, donné en lien sous la vidéo, montre étape par étape comment réaliser un objet plus complexe.